Je me présente donc Olivier Votrel, charcutier traiteur à Derval. place de bon accueil. Donc euh, nous exerçons l'activité de, de charcutier traiteur principalement donc, euh, et de plaques cuisinés. Donc euh, nous faisons on va dire 90% de, de nos produits maison entièrement. Euh, on fait nos pâtes, on fait la totalité de de nos salades. Et donc euh, on a été primé à plusieurs reprises, notamment pour le jambon blanc. Bon et également une spécialité de la maison qui est le, le mi crêpe. Donc c'est un produit qui est très prisé, c'est une entrée euh, froide et salée que les gens euh, peuvent consommer directement et donc euh, voilà, les gens sont assez fans de ce produit-là. Et donc on s'est fait, un, on va dire, euh, une réputation euh, sur le secteur géographique de Derval, de ce produit, les gens, euh, notamment l'été, mais c'est un produit qu'on fait pas malgré tout euh, toute l'année. Voilà, donc euh, nous sommes une équipe de, de 10 personnes, donc on est une entreprise euh, artisanale. Et donc on a dans l'entreprise 6 femmes et 4 hommes à travailler, dont 4 femmes euh, à la vente au magasin, et donc euh, 6, 6 personnes à la fabri fabrication au laboratoire, dont deux femmes. Voilà, donc euh, moi je suis, je suis à Derval depuis 1991, donc j'entame ma 30e année dont 20 ans installé Place Bon Accueil.